Bébé <rire> Ouais, on tend des trucs en 2020 sur la chaîne. Salut ma pixie army J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo retour, comeback. Et quoi de mieux pour une vidéo retour que de vous présenter mon nouvel espace de vie, mon nouveau bureau maintenant qu'il est enfin terminé. J'ai profité de ma pause euh, de début 2020 pour refaire l'intégralité de la pièce avec mon ami Xavier, donc Shady Bird Queen pour ceux qui le connaissent sur Youtube. Et donc du coup ça nous a pris un soir, on s'est dit paf, on va tout métamorphoser et maintenant je me sens hyper bien dans cette pièce. Elle est hyper euh, stimulante, reposante. J'ai déjà fait plusieurs vidéos room tour sur ma chaîne, donc du coup je vous inviterai directement à aller retrouver ces vidéos-là si jamais vous voulez découvrir vraiment d'où viennent chaque pièce. Là je vais vous faire un tour global, vous présenter les nouvelles choses que vous n'aviez pas vues dans les précédents décors. Mais on va essayer de faire assez rapide et il euh, y a deux ou trois choses qui sont pas encore terminées, terminées, terminées. Mais bon, globalement, on a au moins l'idée globale de ce à quoi ça va ressembler. Avant de décoller de mon siège et de vous emmener avec moi, juste une petite précision. Si vous voulez m'entendre faire un point sur euh, ma pause YouTube, ce que ça a pu m'apporter, etc. Comment est-ce que je vois l'avenir de la chaîne Je vous donne rendez-vous en scène post-générique puisqu'on en parlera à ce moment-là. Bon, bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts. Moi, je suis hyper excitée de reprendre ma caméra pour vous montrer tout ça. Here we go Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner les plans euh, où vous allez me voir pour les explications et les moments où surtout on va se concentrer sur les objets. Parce que ma tête, on la connaît, hein, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Et donc le premier espace que je vais vous montrer, c'est ceci. Donc mon mur d'oreille, ça m'a pris hier soir hein, comme une envie de pisser. Je me suis dit, allez hop, j'en ai marre de les voir au fond d'une boîte, elles prennent de la place dans mon placard. Elles doivent être mises en valeur et donc du coup, euh, j'ai pris des petites épingles, des petites punaises que je vais vous montrer d'ailleurs en close-up. Et euh, je me suis amusée à les pinter directement sur mon mur. Je le repeindrai, j'hésite encore entre le repeindre en blanc, en rose pâle ou en bleu. Pour pouvoir bien mettre en valeur les oreilles, c'est vrai que ce sera plus joli sur un mur terminé. C'est la seule chose qui me reste à finir dans mon bureau. Donc bon, on va dire que c'est le moins urgent. Donc voici comment ça se présente. Donc là vous avez une paire d'oreilles euh, Disneyland Paris. Et en fait ce sont des punaises comme ça. Alors elles sont pas toutes pratiques hein, je vous avoue. En s'y prenant bien, ça tient plutôt bien et elles sont transparentes. Donc moi je les aime assez bien. Comme vous pouvez le voir, j'ai quand même euh, pas mal d'oreilles, mais euh, fat un petit peu drôle. Euh, elles ne sont pas toutes là, voilà. Il y en a donc une partie qui est exposée ici. J'en ai mis une autre partie euh, là-haut, parce que euh, bah, je trouvais qu'elles n'allaient pas forcément bien sur le portant, et puis j'avais pas trop envie qu'il y en ait de trop. Mes oreilles viennent principalement des parcs Disney. Euh, il y en a quand même assez peu, mais euh, la majorité de mes oreilles sont des Lily Magical Ears. Donc ces deux-là, c'est des Magical Ears. Ces deux-là aussi, celle là celle-là celle-ci celle-ci, celle-là celle-ci et celle-là donc je vous mets le lien de son Instagram juste là, n'hésitez pas à aller la voir euh, si jamais il y a un modèle qui peut vous intéresser je sais qu'elle fait des commandes en sachant par exemple que celle-ci c'était une commande spéciale euh, pour mon voyage à Tokyo Disneyland et que je les adore, elles sont trop trop mignonnes regardez il y a même la petite queue à l'arrière celle-ci, celle-là celle-là, celle-là et celles-ci euh, viennent de Disneyland de Paris. Euh, elles m'ont été offertes pour la plupart d'ailleurs. Après, les Purple Potions sont mes préférées parce que je trouve que la couleur est absolument magnifique. Et donc, celles-ci m'ont été offertes par une membre de la Pixie Army. Je vous mettrai également euh, son nom juste là. Qu'elle a commercialisé d'ailleurs. Vous étiez nombreux à avoir un coup de cœur. Ce sont des oreilles fait clochette. Celles-ci, il y a énormément de gens euh, de la communauté qui louchent dessus, les Maléfiques que vous voyez à droite. Le truc c'est qu'elles ne sont pas commercialisées, euh, Disney me les a offertes pour la sortie en France euh, de Maléfique 2 pour l'avant-première. Elles sont franchement elles sont magnifiques, j'espère qu'un jour ils en sortiront des comme ça sur le parc. Et ensuite il y en a quelques autres dans mon décor mais ça je vous montrerai ça après. Là on est donc sur une partie que vous connaissez bien, donc après ce mur là vous entrez dans la pièce et là vous avez tout l'espace YouTube. Il n'y a pas grand grand chose qui a changé, j'ai fait mes petites étagères 2020 donc je vais passer rapidement dessus, donc voici euh, l'étagère édition 2020, donc celle où vous me verrez faire mes vidéos Youtube je passe très rapidement sur l'étagère Toy Story parce que vous la connaissez déjà et qu'absolument rien n'a changé et faut être honnête elle est quand même sacrément remplie à mes yeux il me manque que Rex en fait pour vraiment avoir la collection complète je pense pas que j'irai plus loin, j'aurais bien aimé avoir Gabi Gabi mais au pire c'est pas grave si je l'ai pas parce que j'ai pas trop envie d'en avoir de trop non plus sur l'étagère et juste au-dessus par contre, l'espace n'était pas du tout utilisé. Donc en fait, avec Xavier, on a posé 2-3 éléments de décoration. Donc là, on a mon hat de Walt Disney World avec marqué horreur derrière. Là, on a une petite plante que j'avoue que j'aime plus trop trop, euh, qui va sûrement partir. Mais bon, en attendant, je l'ai laissée là. Cette boîte-là, c'est une boîte à gâteaux qui vient de Tokyo Disneyland et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Et qui va plutôt bien dans la pièce. Là, on a euh, le fameux saut de soldat dont je vous parlais tout à l'heure avec au-dessus ma casquette, <rire> coup de cœur de euh, Disneyland Resort. Là, on a un autre Ear Hat que j'avais ramené donc du coup de Walt Disney World en 2018. Il y a marqué Pixie Tubeuse derrière et ça, euh, c'est une pièce que j'ai adorée. Euh, que j'ai acheté à Disneyland Resort et c'est euh, figments à Epcot et j'adore les couleurs. Bon là ça change on va passer à une partie que vous ne connaissez pas encore puisque je me suis fait un truc assez simple euh, je trouvais qu'il y avait un espace de la pièce qui servait à rien donc je me suis acheté une petite table chez Maison du Monde sur laquelle j'ai décidé de poser quelques livres. En fait ces livres ce sont les livres que je lis pendant mes Disney Books et donc du coup une fois que je les ai terminés je les empile sur cette pile et une fois qu'il y en a suffisamment et eh ben je sais que il est temps de faire la vidéo. <rire> et donc à côté vous avez un petit espace décoratif. Donc là c'est une pancarte de chez Primark Qui colle plutôt bien à l'ambiance Toy Story Qui est juste à côté Et juste au dessus on a une affiche que j'avais eue au festival d'Annecy Quand j'y avais été sur le court métrage Loup et donc qui m'a été dédicacée en fait Par euh, l'équipe du film Voilà. Ça va on te dérange pas du tout Clo-Clo Hein Coucou toi Coucou Salut Salut Ouais On est en train de te filmer dans ton intimité mais bon c'est pas un documentaire sur les faits là, là hein, c'est juste mon room tour. Donc on reprend. Donc là on enchaîne sur euh, la partie un peu nouvelle de cette année. Faut savoir que dans ma tête j'avais déjà prévu dès le départ de mettre euh, un bureau en plein milieu de la pièce. Je trouvais que ça donnait vraiment un côté PDG. C'est vrai que mon bureau est très grand, il fait 16 mètres carrés donc c'était quand même l'occasion euh, bah, de prendre tout l'espace. Et on l'a aménagé d'une certaine façon, ce qui fait que je me prends un peu pour la PDG de Pixar, tu vois, quand on rentre dans la pièce. Donc je vais vous montrer ça dans le détail, mais euh, je suis juste trop fan. Donc voilà comment se présente mon bureau. Juste ici, on a euh, la trousse de Carl et Ellie, sur laquelle j'avais eu un énorme coup de cœur. Et je trouve que ça rajoute vraiment un détail à la fois subtil et pratique euh, sur mon bureau. Je m'en sers tout le temps, je l'adore. Juste là, on a euh, mon ordinateur. Avec la pile de piles que j'oublie à chaque fois de mettre euh, <rire> au recyclage. J'ai mis une petite plante euh, parce que je trouvais ça assez mignon. Et là, on a du coup un sous-verre du Lamplight Lounge. Le bar que j'aurais fait absolument de faire qui est à Disneyland California Adventure. Euh, avec Mama Imelda juste derrière. Et par contre, espace que j'adore et que Clojette est donc actuellement en train de regarder, c'est ceci. À la toute base, on avait euh, mon bureau juste ici. Et au final, vu qu'on l'a déplacé, et ben on avait tout cet espace. À disposition et donc du coup on en a profité pour rentabiliser l'espace a commencer par ce magnifique euh, calendrier que j'adore, que j'ai acheté à Disneyland Resort et ce qui est plutôt cool en fait c'est que euh, bah, en haut et en bas tout se détache donc je vais pouvoir garder les, les affiches et en exposer je pense certaines dans mon bureau donc pas forcément celle-ci puisque c'est pas ma préférée mais vous voyez il y a tous les univers euh, donc je pense qu'il y a quand même moyen de faire quelque chose d'un peu sympa Là, juste ici, vous avez donc du coup Ma médaille du Run Disney de 2018 La 5 km Et juste là, on a la version 2019 Et d'ailleurs, puisque j'en suis à vous montrer Mes décorations de fenêtres Sachez que là, j'ai mis donc du coup Mes deux linéaires Insiders Donc celle-là, c'est celle L'officielle celle, euh, Et celle-là, c'est celle de la soirée de l'année dernière Où il y avait toutes les annonces donc du premier anniversaire Et je trouve ça plutôt cool de pouvoir les exposer Et donc pour mon organisation personnelle J'ai décidé de mettre euh, ce petit tableau qui rassemble à la fois des pins, des souvenirs que j'aime bien et également des choses que j'ai à faire euh, Ce que je suis en train de cacher en fait c'est le badge qu'on m'a fait pour visiter les locaux Pixar en 2017 Le truc c'est qu'il y a mon nom de famille dessus en fait c'est pour ça que je vous le cache Et ensuite on a d'autres petites choses sur lesquelles je vais me pencher Je pense notamment à ce dessin là qui vient de Madame Mim qui m'avait dessiné durant, du rond du cou dans ma tenue d'appeur je suis une grande fan d'aquarelle et je trouve vraiment très très beau, donc je suis très contente de l'avoir exposé. C'est un Polaroid qu'on a fait pour l'anniversaire de Xavier et qui me fait hurler de rire parce que, bah en fait on est tout blanc, on nous voit pas. Donc ça me fait marrer. Ça c'est un petit pins de vice versa. Je trouve ça plutôt cool en fait de les utiliser comme, euh, comme pins sur le tableau en liège ça c'est un pin's magnifique que m'a offert Laura donc c'est un pin's fantasy mais il est tellement tellement tellement beau sauf qu'il est tellement tellement gros aussi donc du coup je ne peux pas l'utiliser pour le porter sur moi et donc du coup bah quoi de mieux que de le mettre en décoration ici là on a un pin's Mickey Memories et j'ai fait exprès de le sortir parce que je le porte pas assez à mon goût ça c'est une illustration de Thomas Kinkade euh, de Walt Disney World que je trouve sublimissime ça c'est également un pins euh, qui m'a été offert par un membre de la Pixie Army et je trouvais ça trop cool de l'avoir ici. Ça rappelle ma passion des voyages etc. Bon ça c'est ma carte électorale pour me rappeler qu'il faut que je la refasse. <rire> ça euh, c'est premier... la première fois que j'ai été à El Capitan Theater à Los Angeles qui est un endroit que j'adore. Et euh, juste là vous avez donc des fast-pass et des places. Donc là euh, Disneyland Resort la première fois que j'y suis allée en 2016 pour la fin de la célébration des 60 ans. Là on a euh, le fast-pass Mansion à Disneyland Resort et là on a celui de Tokyo Disneyland parce que c'est beaucoup trop stylé en japonais. Et pour ceux qui se poseraient la question, ce pinceau là vient de Grape Sodako dont je vous ai parlé dans ma vidéo euh, de Noël. Et celui-là, malheureusement, j'arrive pas à me souvenir euh, d'où il vient, mais euh, c'est un petit Pinséboli puisque c'est mon Pokémon préféré. On passe à une autre partie que j'adore puisque euh, j'ai pas mal de lithographies euh, qui m'ont été offertes notamment lors d'événements Disney etc ce sont des choses qui ne sont pas offertes au grand public c'est soit vous avez été à une avant première vous avez été au festival d'Annecy enfin bref c'est des choses qui sont distribuées qui donc du coup ont une valeur particulière à mes yeux et euh, ça faisait très longtemps que je voulais les exposer j'avais pas pris le temps jusque là et au final du coup ça habille beaucoup plus la pièce donc je suis vraiment très très heureuse et je vous montre ça donc celle-ci m'a été offerte le jour où j'ai assisté à cette conférence sur ce court-métrage euh, Disney. Et c'était vraiment cool parce qu'il n'y euh, avait que des étudiants euh, dans le domaine de l'animation, des professionnels, des gens vraiment passionnés. Et à la fin, on pouvait parler en fait avec chacun des animateurs, réalisateurs, producteurs du projet. Et donc du coup, bah, comme vous pouvez le voir, j'ai des petits dessins, des petites signatures de chacun. Et ça me fait juste trop, trop plaisir. Juste en dessous, euh, on a la lithographie qui a le plus souffert puisque euh, elle a été accrochée dans tous les appartements dans lesquels j'ai vécu ce jour là j'avais eu l'occasion de rencontrer donc Clark Spencer et euh, on avait eu une longue conversation sur l'analogie entre Nick et euh, Robin Desbois et euh, j'avais été extrêmement touchée par cette rencontre parce qu'il m'avait dit que ça se voyait que j'étais vraiment fan dans ma réflexion etc et qu'il avait eu un échange très intéressant avec moi et ça m'avait profondément touchée et en même temps l'illustration est magnifique voilà celle-ci, c'est la dernière en date que j'ai eue, euh, donc du coup de la Reine des Neiges 2. Et on a eu notamment la rencontre avec Jennifer Lee, qui est donc du coup bah, maintenant euh, juste la directrice des Walt Disney Studios. Rien que ça. En dessous, on a ma deuxième Lito préférée, euh, Coco, qui est donc l'un de mes Pixar euh, ultimes. Et comme vous pouvez le voir, elle est dédicacée en plus. Et elle m'a été dédicacée à Annecy. Et enfin, celle-ci, elle m'a été offerte par mon ami euh, Fabien de Pixar Planet et Disney Planet et euh, j'ai été hyper touchée par l'attention donc je l'ai exposée ici bon et maintenant je vous propose de passer sur le gros morceau qui est juste là, ma bibliothèque donc voici tout d'abord un tour d'horizon de la bibliothèque en sa globalité avant qu'on passe euh, un petit peu dans le détail en sachant que je vais passer vite sur pas mal d'éléments puisque euh, bah vous les avez vus dans pas mal de mes room tours précédents par exemple sur cette étagère-ci, euh, là il n'y a rien de très nouveau puisque ce sont les collections euh, de livres avec des cartes postales dedans euh, que, que vous voyez tout le temps ça euh, par contre c'est une figurine euh, de la fée Clochette qui vient de chez Arribas France et qui a une valeur extrêmement sentimentale à mes yeux puisqu'elle m'a été offerte par Lorraine euh, qui est une membre euh, très active de la Pixie Army. Elle me l'a offerte dans un cadre très particulier euh, pour me remercier et c'était un moment très émouvant pour moi et donc du coup euh, je le mets ici pour m'en rappeler. Là on a tous les livres dorés et euh, ça c'est un carnet euh, Fairy tale que j'avais acheté à l'occasion de la sortie de la poupée et je l'avais acheté dans l'objectif euh, de parler de mon futur mariage dedans donc le jour où euh, j'aurai la bague au doigt et eh ben, je raconterai tous les préparatifs et le jour J dedans là on est donc sur une nouvelle case, une nouvelle thématique que j'avais pas encore vraiment exploré jusque là c'est euh, la thématique de Blanche Neige qui n'est pourtant pas un de mes films préférés mais euh, c'est vrai qu'il y a des éléments de décoration qui sont absolument magnifiques donc ça c'est la pomme de chérie basse. Ça, euh, c'est euh, donc du coup l'une des boîtes livres. Et ça et ça, je les ai ramenés euh, des états unis en sachant qu'ils étaient vendus sur shopdisney.fr. J'étais ravie. Donc là, on a la case des livres blancs puisque, oui, euh, si vous ne l'avez pas remarqué, je trie mes livres par couleur vu que je suis un peu dingo. Et là, on a la fameuse étagère euh, de la Belle et la Bête qui est un grand classique chez moi, hein, Voilà. Les livres de couleur rouge. Avec juste la petite figurine de Jiminy Cricket. J'ai essayé d'épurer davantage. Hein, donc euh, voilà. Là on a euh, divers magazines, euh, lectures, etc. Un peu plus facile à lire. Et en bas on a donc du coup... Ça c'est toute une nouvelle collection. J'étais chez ma grand-mère en début d'année. Et elle se débarrassait de pas mal de livres. Et en fait quand j'ai vu tout ça, autant vous dire que j'ai pas pu repartir sans. Donc du coup, ma bibliothèque c'est un poil enrichi. Puisqu'on parle de BD, là on a euh, toute mon addiction à Pixou, mais également euh, d'autres livres. Donc ça, c'est une série que je vous ai déjà présentée dans les Disney Books, mais euh, ça raconte les histoires en anglais avec quelques concept art Je les trouve vraiment magnifiques. Et d'ailleurs, puisqu'on est là, euh, je vous en parle. Avant, ça c'était l'étagère spéciale où j'avais tous les livres que j'avais pas encore lus. Cette année, j'ai décidé de changer mon organisation. Ce que je fais, c'est que mes livres sont directement rangés, mais j'ai mis du masking tape sur la tranche. Ça me permet de savoir ceux qui ont été lus et ceux qui ne l'ont pas encore été lus. Comme ça, et eh ben, j'ai juste à piocher dedans. Donc là, on a euh, des Tsum Tsum qui venaient de la D23 sur, le, euh, sur Dingo et Max, donc qui est un de mes films préférés et qui m'ont été offerts par Mary Go Round. Et euh, juste là, on a une petite étagère euh, Pixar, slash euh, surtout là-haut, hein, comme vous pouvez le voir. Euh, ça, c'est donc la décoration de Noël de cette année ça je l'ai eu pour mon anniversaire l'année dernière et d'ailleurs il faudrait que je le remplisse à l'occasion et derrière on a la balle Pixar donc ça c'est une étagère qui euh, va sûrement bouger avec le temps puisque bah, comme je vous le disais je veux me débarrasser des Funko Pop donc il y a des chances que celle-ci saute par exemple au dessus on a une étagère avec un joli camaillot de couleurs voilà <rire> il y a pas mal de livres différents de différents univers et surtout il y a pas mal de art of non Disney pour le coup juste ici au dessus si vous avez déjà vu mes précédents Disney books Vous ne découvrirez rien de nouveau puisqu'il s'agit de mon étagère euh, Cendrillon que j'aime du plus profond de mon cœur. Et au dessus on a euh, les livres qui sont euh, trop hauts pour entrer dans le reste de la pile Et euh, surtout les nouveaux ce sont ceux là Donc du coup qui ont été ramenés de chez ma grand-mère Et ça que je n'ai pas encore lu Mais euh, sinon dans l'ensemble vous les connaissez normalement On va passer du coup à la troisième bibliothèque donc celle-ci euh, j'ai rien changé, c'est donc toujours l'étagère d'Alice au Pays des Merveilles, là on a un livre Mary Poppins et là par contre je suis pas peu fière parce que pour cacher les livres j'ai pris cet éventail-ci, euh, ma grand-mère les collectionnelles en avait plein plein chez elle et du coup j'en ai gardé quelques-uns pour faire des Disney Bound et celui-là je trouve qu'il a les couleurs parfaites pour faire Mouchou, <rire> voilà euh, ceci c'est un grand gester en édition limitée que j'ai depuis très longtemps et ça euh, pour le coup c'est une pince à cheveux que j'ai achetée chez EMP et que je trouvais trop trop belle donc voilà, ici on a une autre étagère euh, avec un camailleux de couleur, euh, j'en ai profité pour mettre euh, mon château sous cloche que j'aime énormément vraiment c'est une de mes pièces préférées, je regrette pas du tout de l'avoir achetée. d'ailleurs je l'avais eu en promotion à l'époque où je l'avais pris et il se trouve à Disneyland Paris et là donc du coup c'est un livre boîte euh, que de base je rangeais parmi les autres livres et là on s'est dit avec Xavier que ça pourrait être cool de le mettre en avant et du coup j'ai choisi de mettre cette photo-ci euh, alors ça faisait très mégalo j'étais pas forcément très à l'aise de la mettre mais au final c'est vrai qu'elle va bien avec les couleurs en fait c'est Bulle de Mint qui m'a imprimé cette photo euh, qu'elle a prise de moi et que je trouve vraiment très très belle et c'est vrai que ça colle bien avec l'esprit un peu euh, féerique de la pièce donc là on a tous les livres de couleur bleue. Ici rien de nouveau non plus On a euh, tous les livres Hachette Rose les, les romans etc Avec donc du coup deux chaussures Ce sont les deux seuls que j'ai gardées. De base j'avais toute la collection Là on a une boîte livre de Cendrillon C'est très pratique pour cacher les livres derrière D'ailleurs sachez-le Et là on a fait une petite étagère un peu dark Witch etc Donc on a mis la baguette euh, estampillée à mon nom de Charibas Que vous connaissez certainement si vous avez un peu suivi Là on a donc du coup tous les Harry Potter et les livres dédiés et là, on a les livres Haunted Mansion que j'adore avec la petite suspension de Noël. Donc là, on a d'autres livres rouges qui n'ont pour le coup aucun rapport avec l'univers de Disney. Là, on a donc du coup tous mes art off Et enfin, tout en bas, rien de très intéressant. Ça, c'est l'espace de Clo-Clo. Et euh, ça, c'est l'espace euh, avec tout ce qui vous reste à gagner pour les prochains concours. Et enfin, on termine donc avec l'espace Chill par Excellence avec 2-3 coussins. Bon, je pense que je le terminerai mieux à l'occasion. Mais disons que c'est plutôt pas mal et je termine juste ici avec la fun map et bah ben voilà ma pixie army pour ce room tour j'espère que ça vous aura plu de découvrir l'intégralité de la pièce avec moi en tout cas moi sachez que je me sens vraiment hyper bien dans cette pièce, elle ressemble vraiment à ce que je voulais à l'origine quand j'ai emménagé dans cet appartement donc je suis hyper contente si jamais ça vous tente d'avoir un épisode spécial dressing tour euh, avec donc du coup toutes mes pièces Disney comment je mange mes pins, euh, mes bijoux Disney etc, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air comme ça je le saurai. et puis bah prenez soin de vous je vous aime et je vous dis à très bientôt à la Pixie Army Bisous, bisous, bisous Donc me revoici en scène post-générique pour vous parler un petit peu de la pause YouTube. Vous l'avez sûrement vu, fin 2019, j'étais vraiment épuisée, j'arrivais plus à tenir le rythme. Et surtout, je me forçais limite à publier des vidéos parce que je me sentais obligée de le faire plutôt que par réelle envie. J'avais peur de vous laisser, j'avais peur, euh, je me sentais limite obligée de publier plutôt que euh, de le faire par envie. Euh, et surtout la flamme créatrice avait un petit peu disparu dans le sens où comme je me forçais à avoir un rythme extrêmement régulier j'avais plus forcément le temps de réfléchir au concept que j'avais envie de faire. essayer d'innover parce que bah, quand vous êtes pris dans une boucle et que euh, vous fournissez du contenu en permanence, bah, au bout d'un moment ça s'épuise un petit peu. Donc c'était une sorte de boucle et surtout je me rendais pas compte en fait que j'étais complètement épuisée euh, du rythme que j'avais ces, ces derniers mois et ces dernières années. Je suis quelqu'un qui m'écoute pas du tout de base et donc du coup j'ai aucun problème à enchaîner des semaines euh, de travail et euh, à ne pas m'arrêter. Sauf qu'au bout d'un moment ça a ses limites, il faut savoir s'écouter il faut savoir se rendre compte aussi qu'on ne se résume pas uniquement à notre travail et moi c'est quelque chose qui est assez nouveau pour moi et à ce niveau-là la pause m'a fait énormément de bien c'était une pression que je me mettais face à moi-même, personne ne m'a jamais rien dit mais euh, bah, je suis ma pire ennemie en fait dans ce genre de cas donc c'était plutôt... Euh, positif pour moi de prendre du temps pour me ressourcer. Je vais sortir une vidéo par semaine à partir de maintenant, donc euh, en sachant qu'il n'y en aura donc plus qu'une par semaine. Pour les critiques de films que je sortais le mercredi, je les mettrai donc au dimanche midi, comme ça, ça me permettra de pas faire trop de vidéos. Au niveau du reste des contenus, rien ne va changer, dans le sens où euh, les vidéos Disneybound seront toujours là. Après, j'ai envie d'innover et de vous proposer d'autres contenus, donc si vous en avez en tête, n'hésitez pas à me les proposer, notamment euh, avec des personnes à relooker qui seront des hommes, mais ça va, toi Mais ça va Qu'est-ce que tu fais, toi, le chat Qu'est-ce que tu fais, toi, le chat Qu'est-ce que tu fais, toi, le... Donc j'aimerais relooker notamment plus d'hommes. Euh, j'aimerais faire un contenu un peu plus... Ouais, un peu plus éducatif, un peu plus conseil c'est à dire qu'en plus de regarder un contenu ça peut vous apporter quelque chose les Disney books seront encore là, pour l'instant j'ai pas encore trouvé d'idée révolutionnaire de comment présenter ça différemment donc on va rester sur le même format j'aimerais beaucoup refaire des vidéos à Disneyland Paris pour l'instant pas d'inspiration euh, particulière, j'ai des idées de défis de challenge à faire mais quelque chose qui pourrait vous être plus utile sur Disneyland Paris je ne sais pas peut-être reprendre la catégorie où euh, je réalisais des défis à Disneyland Paris mais qui étaient utiles je pense notamment au restaurant, aux, restaurants, euh, aux etc. S'il y a des thématiques qui peuvent vous intéresser, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider là-dessus. J'ai toujours envie de reprendre tout ce qui peut être tuto, euh, DIY, crash test, etc. Pour l'instant, euh, je ne peux toujours pas en faire dans ma cuisine parce qu'elle n'est pas terminée et que j'assume pas du tout de la montrer sur YouTube. C'est la pièce qui est vraiment euh, la plus en travaux de chez moi malheureusement. Par contre, euh, pour ce qui est des des DIY, astuces, crash test etc. J'ai bien envie de le faire le problème c'est que ça existe déjà tellement sur Youtube que j'ai envie de trouver quelque chose d'un peu inventif là-dessus donc à voir, à voir en tout cas euh, je suis reboostée à bloc, euh, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires chaque semaine euh, j'ai hâte de reposter à nouveau sur Instagram, euh, j'ai j'ai plein de belles choses euh, qui arrivent aussi. J'espère que l'année 2020 sera riche en moments forts. Euh, on va croiser très très fort les doigts. En tout cas, je vous remercie euh, les vrais d'être là du coup. Sur ce, ma Pixie Army, euh, sachez que je vous aime très fort. Et je vous fais plein d'énormes bisous, bisous, bisous. Salut